C'est bon mmh. Voilà, c'est ce que j'étais en train de te dire. C'est bon, on est en direct. Alors, rebonjour du coup tout le monde. On est en direct toujours de la médiathèque de Netreville. Donc pour du coup le dernier direct de ces deux jours d'interview, on reçoit euh, quoi une. Euh un foyer logement qui vient de, de Navarre. Navarre. D'accord. Alors, bonjour, mesdames, monsieur aussi. Du bonjour. coup, Parce qu'il y a messieurs, dames, voilà, on va dire. Alors, euh, du coup, si vous voulez, vous pouvez vous présenter si vous le souhaitez, et puis nous dire ce que vous êtes venu faire, du coup, ici, au niveau de la médiathèque. Qui veut commencer Madame Hélène. Euh, parle bien, madame comme, comme vous voulez, parce que comme il y a les travaux à côté, on ne sait pas si on entend bien ouais. ou pas. Bah, oui. Moi, je suis partie d'un de... De Navarre, de, de, de la médiathèque, le, le bus, le médiabus, il vient. oui, tout, tout les mois. le midi, oui, c'est ça, c'est à peu près une intervention oui. tous les mois. Le médiabus, ça dépend des secteurs sur lesquels il est euh, affecté. Euh, Est-ce que vous avez un type de document en particulier que vous aimez bien euh, consulter oui. oh. entre un livre, un DVD, oui, un les CD, livres, euh, légit, euh, légit. Ah, tout ce qui est roman, euh, tout ce qui est type roman, par exemple. Oui, oui sur le, tout ce qui est euh, l'époque, euh, l'Égypte antique, euh, tout ça. Hmm qui veut continuer du coup? Ce que je recherchais, c'était le, les livres qui parlent. Qui ont, que ah, a, les livres audio, les par audio, exemple. Voilà. Hmm Et c'est la première fois que je vois, que je vais pouvoir euh, découvrir euh, ce genre de, de document Oui. oui Et euh, est-ce que vous étiez vous usagère du réseau, pas des médiathèques euh, Non. Non, pas non, du non. tout. Est-ce que, par exemple, en, du coup en découvrant ces livres audio, est-ce que vous vous inscriveriez ou pas oui, ou bah, je viens de, de remplir euh, Vous venez de, de, remplir, de remplir une inscription pour pouvoir emprunter ces documents voilà. Et Est-ce que vous reviendrez du coup, sur cette structure-là ici à Nétreville ou vous irez plutôt sur Navarre euh... Ou le centre-ville Ou le centre-ville, oui. bien sûr, aussi Oui, c'est vrai, là, il y a le centre-ville en fait, également le centre -ville. Vous là. dépendez du centre-ville oui. Alors, en fait, du coup, là le, la structure ici, on est à Nétreville mais euh, tout ce qui est euh, tout est le centré, ici alors non en fait le centre le point névralgique c'est en centre ville ah, il y a oui. une médiathèque par secteur il y a une médiathèque du coup ici à Netreville, une médiathèque en centre ville ah, oui. une médiathèque à Navarre une médiathèque ah, à la Madeleine oui. il y a le médiabus et je crois qu'il y aura bientôt une antenne à Saint-Michel donc, tous les quartiers devraient être desservis. Parce que tout voilà. dépend de la, de la bien, bibliothèque. Oui. De voilà, c'est ça. Mmh? Eh ben, oui. Ça dépend euh, aussi de son moi, secteur où on habite. C'est des livres de, à Navarre qui, oui. qui vont être reconduits. Je... Par exemple, si vous empruntez des documents oui. ici, oui. Euh, c est, c est, c est, ici, vous les déposez à Navarre, et ils reviendront ici. Oui, oui. C'est ça. Bon, on gros, vous un fait. document, par exemple, qui vient de, de la Madeleine. Et vous voulez le faire venir à Navarre, il n'y a pas de souci, ah ça vous oui, je sais, je sais, ça dépend de... Et est-ce que vous, bah, par exemple, Béda, est-ce que vous connaissiez ou pas la médiathèque, euh, enfin le réseau des médiathèques oui. ben, quand euh, la dame me, de, de médiathèque me connaît bien et c'est bien ce que j'aime. Alors quand elle, quand elle retient un livre, elle me communique par euh, ma, ma tablette. Oui par, je... euh, par mail ou par euh, message préservé. pour vous dire qu'il y a oui. un... pour oui. faire une réservation. Oui. D'accord. Et euh, comment du coup vous trouvez cette médiathèque de Nitreville au niveau euh, accueil, ben... structure Oh ils sont euh... très gentils. C'est très oui. agréable. Oui. C'est très très convivial. Il y a. Des... Oui. oui. oui. Mais enfin, ils ont peut-être moins qu'ils avaient avant. Bon, hein. C'est à dire qu'ils avaient moins qu'avant. C'est-à-dire. Nouveau, bien c'est moi qui vieillis, vous comprenez. Mmh. Non, mais il n'y a pas de, de souci. Mais et euh, et au niveau de, de l'espace, déjà, est-ce que vous trouvez que c'est plus grand Est-ce que vous avez connu l'ancienne ou pas oh L'ancienne bibliothèque oui. de lettreville oui, sur la place des Peupliers Oui, oui, moi moi j'ai connu. Entre l'ancienne et 90, la nouvelle, euh, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou pas ah bah quand même c'est plus moderne là il y a beaucoup c'est plus, plus moderne il y a plus... beaucoup plus de choses hein. il, y plus... il y a plus de c'était étroit, là quand même bah oui dans l'autre c'était beaucoup plus petit, là c'est plus ah spacieux plus, oui. plus varié ouais, ouais. ah bah oui oui mm -hmm. mm -hmm. je venais chercher des jeux pour mon petit fils ouais bah, il y a des dessins animés il y a toujours des oui mais la euh, grande au euh, niveau des microfolies, oui il y a les microfolies, folies Fab Lab. est-ce que <rire> vous <rire> connaissiez <rire> <rire> ou pas tout ça, Microfolie, Fab Lab, est-ce que vous connaissiez ou pas du tout Je ne me souviens pas. On n'a pas encore non. eu le temps de... de... Normalement, c'est dans le projet. Mm -hmm. Voilà, Microfolie, en fait, ce sont des œuvres qu'on peut visualiser via Internet, le numérique, via euh... numérique, tout ça. Il y a plein de choses aussi qui sont à côté. Il y a tous les projets aussi qui sont mis en place par rapport à... À la confection, ah, il faut dire qu'on les... n'est pas très doué là. Voilà, oui, bah oui. Est-ce qu'il y a des livres ici que... qui ne peuvent pas sortir, Alors, On doit tout lire qui... euh... Alors tout ah. ce qui est euh, presse, voyez, ah, comme la presse là, bien, les presse, genre de type Paris-Normandie Info, ça doit rester sur place. Ah, oui. Mais oui. je pense que tous les autres documents peuvent être empruntés. Est rendu ah, du coup euh, après. Voilà, je pensais que Mme Hélène parlait de tout ce qui était livre patrimoine. Hein. Parce que, voyez-vous. Ah, alors ça, j'en ai. Alors ça, c'est pas moi qui peux vous répondre. à ce question -là. il y avait des livres qui ne pouvaient pas sortir. Ah, oui, il y a lire. des documents, oui, Mais tout alors, ce qui qu est, -ce est, qu est document du fond fonds patrimonial. Là. Ça, ça reste ouais. au niveau de la médiathèque pour plaisance de la consultation oui, je sur me place. C'est bien, oui. Oui, oui, oui. Pour éviter d'abîmer les documents. Oui, oui. On ne peut pas, alors, je lisais là-bas. Mm -hmm. ça ne peut pas sortir Non, il y a des, des choses qui ne peuvent anciens, pas sortir parce que je pense au niveau sur euh... vie, comme ça pourrait être chez vous qu ah oui bah, moi j'ai lu beaucoup de choses sur, sur Évreux ou ah, la région est-ce eh ben, ouais. Est qu'il y a un, un rayon des... Normandie justement euh... alors euh, je pense qu'il doit y avoir dans les rayons des coins qui sont faits euh, par rapport à Évreux mais euh, après, ça, je, moi, là, je travaille pas ici. Ouais. Les, je pense que c'est plutôt tout ce qui est les bibliothécaires qui peuvent, je pense, vous guider oui. vers... Euh, par exemple, si vous cherchez des livres sur l'histoire d'Evreux oui. ou quoi, je pense qu'eux, ils peuvent plus vous aider ben oui, vous quand, voyez vous, quand vous, vous faites vos recherches. Oui, ah, ben, vous vous Evreux, euh, on peut pas pour Oui, ben, il oui, y a du monde qui est là pour, Et vous, on en pour vous aiguiller. C'est ce qui est là on en, on en apprend beaucoup. Pour exemple, bah oui, c'est sûr, bien. on en apprend des choses. On apprend beaucoup de choses. Des choses. Ah oui, Ah oui. Le délai d'un emprunt. Alors, le délai d'un emprunt peut aller de deux semaines pour des nouveautés mm -hmm. à un mois pour les documents euh, classiques, lambda. Après, je sais qu'il y a aussi possibilité d'emprunter des œuvres au niveau de l'artothèque à la médiathèque Roland-Plaisance. Euh, L'artothèque, je crois que si je ne me trompe pas, c'est l'empreinte d'une œuvre de trois mois, sur présentation d'une assurance, euh, je crois que c'est une assurance habitation ou une assurance vie, je sais plus trop, euh, pour en gros, pour euh, le en cas de besoin, en cas où il y a une inondation si ou on quelque On n'a pas quoi. fini de le lire, on peut Ah oui, on ah, dit, oui, mais oui mais mais bien nous... sûr si vous n'avez pas fini de oui, le lire, oui, vous pouvez renouveler. le prolonger. Oui, oui, bien oui. sûr si après si vous avez après s'il est réservé après vous. Oui. Ah, mais pour ça. la prolongation, faut faut c'est dire euh, ouais. leur dire. Voilà, c'est ça. Je ramène par exemple à euh, la bibliothèque, je, je ramène le livre encore en cas, qu'il y aurait quelqu'un qui le réserve. Voilà, c'est ça, s'il y a quelqu'un qui l'a réservé, je ah veux bah, dire à l'autre usager, l'usager précédent n'a pas eu le temps de le terminer, oui, il oui. le termine, oui. il le ramène ah, après, bien sûr. Oui. Oh, ah ben si, on peut prolonger. Oui, oui, vous mmh. pouvez prolonger, bien sûr, c'est des prolongations d'un mois, mais qui se peuvent se faire seule fois. si à quelqu'un qui l'a demande. Voilà, c'est ça aussi, mmh. sauf si quelqu'un le demande juste après vous. Mmh. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas, mesdames Ça peut être intéressant pour les personnes qui ne sont pas tout à fait. Oui, bah oui pour les hein? personnes qui ne euh, sont pas. Euh... L'actualité, il y a un point, c'est bien. Bien sûr, l'actualité. Et actuelle, on peut venir euh, s'installer dans une médiathèque pour lire, pour se détendre. Voilà, et exactement. Ces choses-là. Je oui, pense que ça peut se faire. Hein. Oui, bah oui c'est bah oui, faisable, hein, pareil, bien sûr. sûr. Tout, est, tout est faisable, vous pouvez. Euh... Ouais, oui, un... oui, oui, oui. Après, la, le réseau c est. est... Vous est, avez est bah, là le. Mm -hmm. Après, il y a la presse numérique aussi. Je crois qu'ils essaient de numériser les journaux pour qu'ils puissent être consultables sur le site. Mais après, tout ce qui est presse, genre de type info Paris Normandie ça c'est uniquement consultable sur place. Oui, il voilà, peut, ça ne bah, peut bah, pas oui, sortir mmh. la presse qualité, papier, ah bah, euh, oui, papier euh, la bah, presse oui. papier évite de sortir voilà c'est bon oui c'est très bien bah, messieurs, là, merci d'être venus merci. Alors, écoutez, pour euh, tous les seniors qui nous écoutent oui, n'hésitez pas à aller dans les bibliothèques il y a des choses et des livres qui sont adaptés pour bon, vous bon. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de formats Il y a des livres en gros caractère Il y a des livres, il a des livres euh, audio Il y a plein de types de, de choses eh ben, Écoutez, messieurs, dames, merci d'être venus Merci euh, beaucoup Juste avant de vous quitter Je voudrais remercier l'ensemble des personnes Qui nous ont suivis sur ces deux jours euh, D'interview au niveau de cette magnifique médiathèque de l'Etreville On espère revenir euh, très prochainement euh, soit ici ou ailleurs au niveau du réseau pour faire du une, soit de l'autoreportage ou autre. Et puis voilà. Très bien. Alors, hop, rentre. Webcap Nord-Est.